Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de, du suivi de l'utilisation de ressources pédagogiques qui ont été conçues par autrui, donc des ressources externes et que vous avez intégrées ou que vous avez conçues vous-même. Donc on va aller sur une approche panoramique qui va être centrée autour de la question de ce qu'on appelle les traces. Les traces d'interaction, les traces d'apprentissage ou les traces d'activité, il y a plusieurs terminologies. On va parler ici simplement de traces. Donc, on va revenir sur un échantillon de types de traces qui peuvent être collectées pour suivre l'utilisation des ressources et euh, sur quelques analyses classiques et ainsi que sur leurs limites. Euh, du coup, évidemment, on pourrait aller sur d'autres éléments que des traces euh, laissées par des clics, par exemple. On pourrait aller sur des, des approches de type enquête hein, pour savoir ce qui est fait des ressources. C'est d'ailleurs en général assez complémentaire. Mais euh, souvent, le problème avec les enquêtes, c'est qu'on a du mal à atteindre euh, toutes les personnes qu'on voudrait atteindre, on a souvent des biais, alors que les traces, souvent, laissent, en tout cas euh, du point de vue des utilisations qui sont faites euh, sur la plateforme, beaucoup moins de biais. Il y a beaucoup moins de pertes de données. Du coup, pour mieux comprendre ce dont on parle, un petit panorama de traces collectées s'impose. Alors, en premier lieu, il y a la question du visionnage de vidéos. À partir du moment où vous êtes sur une plateforme, vous avez intégré une ressource, qu'elle soit externe ou créé par vous-même une vidéo et euh, vous pouvez donc savoir si euh, la vidéo a été visionnée ou non. Ensuite, il y a tout ce qui est réalisation de quiz. Il y a tout ce qui est activité dans les forums. Vous pouvez avoir des forums de discussion autour des euh, ressources que vous aurez créées ou intégrées. Et enfin, il y a tout ce qui est question de navigation sur une plateforme d'une page à une autre. Donc en fait, un des grands classiques, ce qu'ont quasiment tous les sites, d'hébergement de, de, de ressources, tous les LMS, c'est euh, une analogie avec ce qu'on peut trouver sur, avec des plateformes comme Google Analytics ou Xity, c'est-à-dire on sait quelle page a été visitée, par combien de personnes, quel est le temps de visite moyen, euh, et éventuellement quelle était la page pré précédemment visitée. Donc ça, c'est un grand classique. Et vous sans savoir exactement comment les ressources ont été utilisées, sans même avoir à faire la moindre analyse personnalisée de traces, vous pouvez aller sur ce type d'informations. Et donc ça, en général, ça se fait assez facilement puisqu'il n'y a pas besoin d'un analyste en particulier. Il faut simplement avoir installé l'outil de suivi euh, des usages. Sur ce qui est de la réalisation de quiz, euh, là, on va sur des traces un peu plus euh, précises et qui ne sont pas données directement par des outils euh, comme Google Analytics. Ça va être tout ce qui est, euh, est-ce que c'est la réponse juste ou la réponse fausse qui a été réalisée et quel a été le temps de réponse, c'est-à-dire si vous intégrez des ressources, est-ce que les gens vont, les, vont répondre à vos ils en 2-3 secondes, ou est-ce qu'ils euh, vont réfléchir pendant plusieurs minutes. Euh, le nombre d'essais éventuellement, avant d'arriver à la bonne réponse. Et tout ce qui est activité dans les forums, bon, on a l'identifiant des interlocuteurs, hein, comme, comme, comme pour les autres cas, du fil de discussion, euh, savoir sous quelle ressource elle a éventuellement été postée, ce genre de choses. Alors, en fait, il y a quelque chose qui est invariant, qu'on s'intéresse aux vidéos, aux quiz, aux forums, c'est qu'on a presque toujours l'identifiant de l'utilisateur, de la ressource concernée, et on a ce qu'on appelle un timestamp, un horodatage de, de, de, de chaque action qui est faite. Concrètement, si on regarde un log, donc là, c'est France Université Numérique, c'est un log de la technologie correspondante, OpenIDX. Vous voyez, là, on a l'utilisateur, donc j'ai mis un nom anonymisé, on a l'action, il a chargé la vidéo, la date, et ainsi de suite, où exactement dans l'adresse du site ça a été fait. Donc, à partir de ces traces, donc vous voyez à peu près de quoi je parle, euh, eh bien, on peut faire des, il y a des analyses classiques qui peuvent être réalisées. Donc, tout simplement, une analyse quantitative de l'utilisation d'une séquence pédagogique il peut y avoir une analyse, euh, donc là, dans ce cas-là, on est module par module, euh, vidéo 1, 2, 3, etc., ou euh, module 1, 2, 3, 4 de la formation le nombre de vues, le nombre de personnes qui sont connectées. Sur l'axe des Y, on peut mettre beaucoup d'indicateurs très différents les uns des autres. On a aussi ce qu'on appelle les analyses diachroniques, c'est-à-dire en fonction du temps. C'est-à-dire, euh, on, on regarde là, cette fois-ci, l'axe des X n'est plus... Euh, le, le, la place, le rang dans la séquence euh, pédagogique, mais le temps. C'est-à-dire, on lance le projet en mai, on regarde combien il y a eu d'interactions, ben, en mai c'est là où on a le pic d'interactions, et ensuite en général ça chute, juin, juillet, etc. Euh, ce type d'analyse diachronique est également un classique, en particulier en matière d'attrition. Euh, et du coup, bon, si vous voulez aller un peu plus loin, puisque toutes ces visualisations sont en général fournies par les plateformes, automatiquement que vous, les, que vous allez utiliser pour héberger vos ressources. La plupart du temps, vous pouvez le voir sans affaire, avoir à faire la moindre analyse, particulièrement vous-même. Mais si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de télécharger les données. Donc là, j'ai donné une interface de téléchargement de données. Donc en l'occurrence, ce n'est pas pour les logs, mais pour d'autres choses sur France Université Numérique. On peut télécharger là les données de ces notes, les notes de ces étudiants. De même, il y a des interfaces pour télécharger toutes les traces, tous les logs euh, associés à un cours. Et une fois qu'on a euh, ces logs, on peut faire des choses que vous ne trouverez pas, ou du moins pas dans la plupart des, des, des, des, des logiciels. C'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre des trajectoires d'apprenants euh, d'un point A à un point Z, euh, du coup voir tout, toutes les étapes par lesquelles il est passé, analyser des séquences d'actions. Euh, vous allez pouvoir. Enfin, le principal problème qu'on va avoir, euh, c'est que très souvent. En fait, comment travailler sur ces données Comment stocker, archiver ces données euh, Si vous voulez vous professionnaliser, euh, vous allez vous rendre compte que euh, souvent, les, même si vous utilisez la même technologie, imaginons que vous utilisez plusieurs plateformes Moodle de plusieurs établissements et que vous voulez mutualiser en un endroit les plateformes, les données pour pouvoir mutualiser les analyses, vous allez vous rendre compte que euh, simplement, les, le fait que vous avez des versions de Moodle différentes, hein, c'est pour ça que j'ai mis des Moodle de couleurs différentes, va faire que vos traces ne pourront pas être facilement mutualisés. Donc souvent, on est sur euh, des logiques déjà de versioning, donc de différentes versions de, de, de tables de données qui vont poser des problèmes techniques. Et vous allez vous rendre compte, vous pouvez avoir été bon sur l'analyse d'un jeu de données à un temps La même technologie, cinq ans plus tard, vous devrez réinventer les façons de faire vos rapports et vos codes. Bon, ça, c'est une première difficulté. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est où est-ce qu'on stocke euh, imaginons qu'il y a trop de données pour que vous puissiez traiter sur votre ordinateur. Comment est-ce qu'on fait euh, circuler, comment on mutualise en fait des traces et ce qu'on appelle les LRS, pour Learning Record Store. Et vous pardonnerez mon accent en anglais. Euh, du coup, ça c'est une, une, une approche à connaître également, qu'on veut aller dans ce type de direction. Il faut également aussi connaître les opportunités en termes d'objectifs. Si vous pensez qu'avec les traces, donc en anglais j'ai traduit la Learning Analytics, vous pourrez faire des merveilles et savoir ce qui est dans la tête de vos apprenants, et bien vous serez assez rapidement déçu. Et donc, ça, c'est une infox euh, assez classique parce qu'une action d'un apprenant, qu'il ait cliqué sur une vidéo ou répondu même correctement à un quiz, n'est pas équivalente à un apprentissage. Et du coup, ce n'est pas parce qu'on a une bonne visibilité sur les comportements des apprenants qu'on a une bonne visibilité sur leurs apprentissages. Donc, on ne peut pas faire facilement d'inférence, entre ce qui a été fait en termes d'action, de comportement et les acquis possibles. Ou alors, quand on peut le faire, c'est dans un nombre très limité de cas, euh, où euh, le, le dispositif a été vraiment conçu spécifiquement pour ça. Je ne vais pas rentrer dans quel cas c'est faisable, mais ça reste euh, assez rare en définitive. Donc, moi, je resterai sur cette infox où on avait, il y avait eu une série euh, de billets euh, qui avaient été faits, euh, par le laboratoire d'innovation pédagogique, un laboratoire suisse, euh, et du coup, euh, j'avais écrit pour, dans, dans cette ce, ce, ce dynamique-là euh, une petite, euh, justement, dans une série d'infox, l'idée qu'on pourrait avoir un, un contrôle précis sur les apprentissages grâce au learning, grâce aux traces. Et ça, c'est évidemment faux. Euh, mais du coup, je vous laisse, si vous l'avez plus loin, euh, euh, éplucher ce type d'article. Aussi, euh, autre élément, euh, toutes les visualisations qu'on va avoir ne sont pas liées au learning analytics. Qu'on soit clair, là par exemple, on est sur une visualisation qu'on a sur France Université Numérique en tant qu'enseignant. On peut savoir quelle est l'origine euh, des apprenants euh, qui suivent euh, un cours. Là, on voit par exemple que c'est essentiellement centré autour de la France, ce qui est normal vu que c'est un cours en français et euh, eh bien finalement, on peut, euh, on peut avoir ce type de données euh, juste avec des questionnaires. Donc il ne faut pas faire un amalgame entre traces et visualisation. Les traces sont spécifiquement liées aux actions des apprenants. Elles nous permettent de suivre comment les ressources vont être utilisées, mais tout ce qui sort en termes d'analyse des données n'est pas lié nécessairement à des traces. En termes d'objectifs, euh, ce que je pense qu'il est important de faire, c'est dé définir des indicateurs de performance soit des indicateurs de performance du cours ou des apprenants. Mais si on veut savoir ce qui est fait du de devenir des ressources, c'est surtout des indicateurs de performance associés au suivi finalement du projet de digitalisation. C'est-à-dire, on s'inscrit dans une logique d'hybridation, peut-être d'intégration de ressources externes. Quels indicateurs Est-ce qu'on va faire des indicateurs centrés uniquement sur combien d'apprenants ont utilisé la ressource ou est-ce qu'on va aller un petit peu plus loin sur les caractéristiques de cette ressource, sur éventuellement l'évolution de ces caractéristiques au fil du temps, au fur et à mesure qu'on reprend la ressource et qu'on l'améliore, ce genre de choses. Du coup, voilà, j'ai fait un petit panorama sur la question des traces. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, il faut regarder des vidéos sur exactement quelles sont les analyses classiques que l'on utilise pour euh, comprendre ce qui, sont, ce qui advient des ressources pédagogiques.